Autispoc est le premier Spoc dédié au dépistage, à la prise en charge et à l'accompagnement spécialisé des personnes avec autisme. Développé par le Centre Ressources Aquitaine, il est une réponse aux recommandations des autorités de santé qui préconisent un renforcement de la formation des professionnels de terrain au niveau national et régional. Avec une contrainte, lever les freins à l'accès à ces formations qu'il s'agisse d'inégalités sociales et territoriales, de coûts ou d'accès à l'information. Pour répondre à ces enjeux, le dispositif de formation Autispoc déroule un parcours complet en 14 chapitres, avec des modalités pédagogiques variées, interactives et participatives, disponibles à tout moment, compatibles avec la poursuite des activités professionnelles et animées par des experts. Une évaluation finale vient attester de la pleine acquisition des connaissances. Cette souplesse d'accès et la diversité des contenus proposés ont favorisé l'engagement et l'accompagnement des apprenants. L'entraide et le partage, via les forums et les cases virtuelles notamment, ont été de puissants leviers de montée en compétences. Dans l'attente des résultats finaux de cette promotion, une autre session est prévue à la rentrée 2020 Enrichi de cette première expérience concluante.